Salut, ah oui, ça va Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon outil alors, de la marque Caterpillar. Donc, Caterpillar, hein, donc a des machines, hein, euh, machines de, de travaux. Ils font aussi des outils. Enfin, je crois qu'ils font des outils, des habits et. Euh, je crois qu'ils avaient même sorti un téléphone, je crois, spécial chantier pour peut renforcer. Enfin, il me semble, je suis pas sûr, sûr. Enfin, ils sont un peu comme Facon, ouais, ils font un peu d'outils. Et donc, euh, la particularité qu'il a, c'est qu'il est très complet qui multifonction qui utilise aussi bien survie que même pour la moto hein. vous pouvez les mettre facilement euh, dans une trousse à outils pour votre moto pour faire des trails ou par exemple une bonne sortie euh, comme ça hein. c'est vraiment très pratique il ne prend pas beaucoup de place et surtout il ne vaut pas cher il ne vaut que 20 euros 20 ou 25 euros et donc euh, ça fait des années et des années que je l'ai donc il fonctionne très bien et j'ai voulu vous le présenter alors il se présente comme ceci il se déplie d'abord comme ça vous avez une pince avec une pince avec. Voilà. Ensuite, alors on va le replier. Tac. comme ça. Tac. Alors vous avez un couteau, petit couteau hein. Euh, mais qui coupe, mais qui coupe très très bien. Je l'ai je euh, dernièrement. Il coupe très très bien on sait ces détails là il y a une fermeture pour pouvoir le, le désengager vous appuyez sur la, le, la petite barre là ici c'est ça tac alors donc un couteau ensuite on a ça il a déplié bon on se tord une, une lime à ongles là, pas une lime une lime pas une lime à... une ligne, plutôt. Une ligne de face avec un décapsuleur en plus, très pratique. Ensuite, tac, alors ça, un ouvre-boîte, voilà, tac, et un tournevis plat. Avec, je euh, pas trop ce que c'est, ce plat en tout cas, un tournevis plat. Voilà. Je pense qu'ils doivent prévoir aussi des outils pour les travailleurs qui puissent manger un idie, à peu près tout. Quoi. Enfin, ça, ça doit enfin, ça. Alors de l'autre côté, l'autre face, vous avez une petite scie à bois, très coupante, très tranchante. Vous avez une autre petite scie. Voilà. Le scie. Vous avez un tournevis. Cruciforme, petit tournevis cruciforme, très pratique. Et vous avez euh, encore un, un décapsuleur. <rire> Évidemment, ils ont mis le double type de décapsuleur et qui sert aussi de, de tournevis plat un peu plus grand. Parce que je trouve qu'il était euh, un, peu, un peu plus petit. Donc voilà, vous avez double tournevis plat. Voilà. Hop. Pour, pour désengager la sécurité, on appuie sur la petite languette métal, là, voilà, et voilà, donc voilà, euh, bon je le représente avec la poignée, voilà, automatiquement, hein. Donc voilà, c'est pas, pas non plus un outil des euh, euh, bon, plus complets, on hein, peut encore avoir d'autres choses, mais sans déconner franchement il, il fait bien le job. Et si vous faites de la, de la sortie en moto euh, en trail surtout, ça pourrait se servir, eh, même si vous pouvez toujours le mettre dans votre sac. Hein. Mais que ce soit en sortie trail ou par exemple pour euh, faire de la survie ou autre, avoir un petit outil multifonction pas cher, très efficace et qui ne rouille pas. Qui, voilà qui, qui tient bien avec des, des outils qui sont de, de qualité euh, il fait le job après je ne dirais pas que c'est de la même qualité que facom hein. c'est pas on n'est pas sur du facom hein, est... mais euh, parce que la tapé étant américain mais ça va c'est franchement c'est pas de la merde chinoise hein. c'est ça que je veux dire voilà c'est pas c'est pas du chinois vous achetez là c'est comme de, de la qualité américaine donc euh... Non, voilà, franchement, honnêtement, j'en suis content. Et il, a fait, il a fait tous les... Ça fait des années de demie que je l'ai. Je l'ai utilisé sur tous les, tous les... les terrains que m'ont dit dans la Terre et tout. Euh, franchement, euh, il... Voilà, il fait bien son travail. Il n'a jamais lâché. Euh, C'est les outils qu'il propose. Ne cassent pas les choses que vous, que vous desserrez ou que vous utilisez. Euh, Lui-même, le... il est toujours aussi solide. De temps en temps, vous me... je vais te mettre un petit tour de clé à laine sur les protections c'est ce dessert mais voilà c'est en tout et pour tout et pour resserrer tout le reste c'est vraiment pour l'utiliser de manière intensive. mais voilà c'est vraiment le... enfin c'est vraiment la seule chose qui a à faire avec mettre un petit coup d'huile aussi sur les... les articulations voilà pour que ça, ça, ça rouille pas enfin quand mmh. pas que ça rouille pas parce que ça rouille pas pour que ça ça, ça bien huilé quoi ça coûte bien donc voilà, c'est pas pas l'outil le plus performant, mais pour le prix, vous avez de la qualité américaine, vous avez des outils qui fonctionnent bien, qui n'expliquent pas ce que vous utilisez, et puis qui peut se ranger facilement dans un sac. Ou alors vous savez, donc on met des petites boîtes à outils comme il y a sur la Honda cr 300L qui est derrière la selle avec une petite boîte à outils. Euh, voilà, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Le seul petit truc que j'aurais voulu, mais je l'ai sur un autre outil, je vous ferai aussi la présentation. J'en ai deux d'outils de multifonctions, c'est avoir des douilles avec une clé à douille en plus pour pouvoir desserrer. Des choses qui, qui sont très très très utiles en moto et ça je l'ai sur un autre outil fonction. je vous ferai la, la présentation. J'en ai deux quand je, quand je fais de la moto, c'est celui-là et un autre. L'autre qui est bien, c'est qu'il a tout ça et en plus il a une espèce de, de loquet avec au moins une dizaine de douilles que, que, qui est rangée dans le couteau pour pouvoir desserrer euh, si vous avez des choses à desserrer ou serrer dans votre moto. Donc voilà. Bon ben voilà, en tout cas je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Allez, ciao ciao